Tu es de mille flammes, de mille étoiles, de mille lueurs, de toutes les lueurs du monde, de tous les espoirs des cœurs. Soleil de paix, tu ne te lèveras plus, soleil, sur des monceaux de cadavres, sur des gueules de canons crachant la mort, sur des membres d'hommes pendus aux doigts des arbres. Tu ne te lèveras plus, soleil, sur des soupirs de mourants, des troupes en position, sur des couilles d'hommes jetées par les routes, sur des enfants écrasés par la haine. Soleil de paix. Tu es de toutes les lueurs du monde, de tous les espoirs des cœurs, Soleil de tous les chants et de tous les rires. Soleil de paix.